À la Saint-Médard, mon Dieu, qui l'a plu Au coin du boulevard et de la petite rue. À la Saint-Médard, mon Dieu, qui l'a plu y aurait pas eu de part on était fichu. À la Saint-Médard, mon Dieu, qu'on sait plus, Tous deux au comptoir, en buvant un jus. À l'abri dans le bar, on sait tellement plu qu'on est sorti tard Quand il a plu, plu Quand il pleut le jour De la Saint-Médard Pendant quarante jours Faut prendre son riflard Les marchands de pépins Et de waterproof Se frottent les mains Faut bien que ces gens bouffent Dans notre petit bar On se retrouvait. Quand il pleut dehors, dedans, on est bien, Car pour le confort, la pluie ne vaut rien. Pour tout, tout arranger, il a encore plus, La saint est la sein plus. Pour, pour rien bien nous sécher, nous ché, au bar on a bu trois jus arrosés, puis on s'est replu. Sa truc, sa machin, toujours il mur, pleuvait dans le bar des coins. Au sec, on s'aimait, au bout de quarante jours, quand il a fait beau. Notre, notre histoire es d'amour es est tombée dans es l'eau.